Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment euh, finalement faire une pose sur ongle naturel pour les débutants Donc si vous voulez euh, réaliser une pose gel de chez vous et que vous n'y connaissez rien Là je vous explique bien donc, tous les travaux de base à réaliser Et donc euh, comment rallonger un ongle au chablon puisque moi je ne suis pas du tout capsule Et, euh, et donc euh, du coup voilà je vais vous euh, montrer tout ça assez rapidement non. Alors première étape comme toujours désinfecter les ongles ça c'est très très important donc avec un désinfectant en spray donc bien sûr, c'est mieux de se laver les mains avant. Euh, par contre, pas tout de suite avant, puisque euh, voilà, l'ongle va absorber un petit peu d'eau et donc c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut pas de putréfaction au niveau de l'ongle, donc c'est très important de les laver au minimum euh, 30 minutes. Donc pas en dessous de 30 minutes. Ensuite, là, on a pu voir donc que j'ai enlevé mon gel. En fait, il s'est cassé un petit peu. Euh, J'étais à la piscine l'autre jour et puis je voilà, j'avais une toute petite fissure sur le côté et puis avec ma serviette, ben voilà. Il s'est retourné. Bon, c'est pas grave, mais voilà, comme ça, ça me donne l'occasion de vous montrer comment faire tout cela. Alors, je commence par rectifier un tout petit peu ma forme. Pour cela, j'utilise une lime à grains très fin pour ongles naturels. Et donc, je fais des petits allers-retours. Par contre, je finis toujours en faisant un aller pour pouvoir bien refermer ma structure de l'ongle. C'est très important. Voilà. Une fois que la forme de mon ongle me convient, je vais venir donc passer... Alors, on peut utiliser la même ligne, finalement, euh, un petit peu sur la surface pour créer des petites encoches. Alors, vraiment très doucement, hein, si votre ongle... Euh, commence à chauffer, commence à devenir rouge, c'est pas bon du tout, hein, c'est pas le but, on veut juste créer des petites accroches. On va ensuite venir, vous voyez, je fais tout tomber, on va venir repousser les cuticules, alors j'aime bien utiliser un pouce cuticule, donc il se présente comme cela. Euh, maintenant on peut très bien utiliser une ponceuse aussi mais vu que vous êtes débutante euh, je préfère vraiment vous montrer ça ça marche assez bien donc n'ayez pas peur de pousser sur votre cuticule ça va pas vous, vous abîmer l'ongle ça va pas vous abîmer la cuticule c'est important de bien repousser la cuticule et qu'il ne reste pas de petite peau donc j'appuie quand même assez fort comme vous pouvez le voir au niveau de ma cuticule alors ça je le fais avec un ustensile bien particulier qui est fait pour ça. Si vous utilisez un bâtonnet de buis, attention de pas aller trop loin. Parce que là, pour le coup, j'ai déjà vu des clientes qui ont essayé de se faire elles-mêmes les ongles. Et aïe, aïe, aïe, catastrophe Donc là, mon ongle est euh, vraiment bien au niveau de la cuticule. Vous pouvez voir que justement, il euh, n'y a plus de, de petites peaux de résidus. C'est assez net au niveau du contour. Donc ça me plaît bien. Ce qu'on peut faire avec notre lime, si jamais il reste un petit peu de peau sur l'ongle, on peut repasser en suivant bien le contour pour enlever les petites peaux voilà, une fois que c'est fait donc il n'y a pas besoin d'insister de, de trop hein. je vois des élèves qui passent énormément de temps sur cette étape, ce n'est pas nécessaire donc, je vais utiliser le cleaner. Donc, j'utilise tous les produits de la marque Your Nails. D'ailleurs, je propose des kits également, donc, pour les particulières. Si vous avez envie de, de faire, voilà, de vous lancer dans la pose vous-même, si vous voulez économiser un petit peu. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, je vais utiliser en premier, donc, mon gel de base. Moi, j'aime bien écrire dessus, comme ça, je les repère plus facilement. Donc par contre là je vais en utiliser vraiment très très très peu. J'en mets à peine sur mon pinceau. Et je vais en appliquer très très peu sur mon ongle. Je ne touche surtout pas la cuticule. Donc là il y en a presque trop déjà. On voit que c'est brillant donc c'est pas bon. Je reprends mon petit carré. J'enlève mon gel. Et donc je vais répartir. Sur tout mon ongle, voilà, le surplus, je peux encore une fois enlever un petit peu. En fait, il faut que ce soit satiné, pas brillant, satiné. Ça, c'est très important. Ne touchez pas les côtés. Voilà. Vous voyez que là, c'est juste satiné, il n'y en a quasiment pas. Et maintenant, on va catalyser donc pendant deux minutes puisque c'est un gel UV. On catalysera moins longtemps dans le cas d'un semi-permanent. Voilà, mon ongle a catalysé donc, dans la machine, qu'on appelle une lampe UV ou une lampe LED. Moi, la mienne fait LED et UV. Et donc maintenant, on va choisir donc, le chablon. Donc ça, c'est un chablon réutilisable. Alors, comment ça s'utilise Tout simplement, on va venir l'ouvrir des deux côtés, pousser légèrement de côté, euh, vers l'arrière et ensuite venir le placer sous l'ongle. Et on va appuyer des deux côtés pour le maintenir. Alors là, vous pouvez voir euh, qu'il y a mon hyponychium. Alors l'hyponychium, c'est la petite peau qui y a sous l'ongle. Donc je vais essayer de la placer quand même sous... Voilà. Je place vraiment mon chablon entre mon ongle et mon hyponychium pour éviter de, de coller la petite peau. Et donc euh, que ça soit dérangeant après. Donc on peut très bien travailler comme ça. Après euh, là on voit qu'il y a un tout petit creux entre. c'est un petit creux comme ça, ça va. S'il est plus grand, ça risque de couler entre. Donc ce qu'on peut faire également, c'est travailler avec un chablon papier. Donc qui se présente comme cela. Euh, voilà, je vous ai fait plusieurs vidéos sur le chablon papier, donc je vais quand même vous montrer comment faire sur le chablon euh, réutilisable. Donc je le place bien, il faut bien qu'il soit bien droit, il ne faut pas qu'il remonte vers le haut ou qu'il redescende. Et vu que vous en avez 5 dans le paquet, vous pouvez très bien aussi le recouper un petit peu pour qu'il corresponde mieux à votre ongle. Là, ça va à peu près. Donc, je vais continuer comme cela. Donc là, je vais prendre le gel masque. Donc, c'est un gel rosé. Je vais en prélever un petit peu. Avec mon pinceau donc là la texture est moyenne c'est à dire qu'il va couler un tout petit peu mais pas trop donc là en ce moment c'est la grande tendance de l'acrygel. il y en a qui préfèrent euh, moi j'aime bien aussi mais j'ai l'habitude de travailler avec ces gels là donc après ce sera à vous de voir ce que vous préférez maintenant vous pouvez très bien aussi faire le rallongement avec un gel qui va, être, euh, qui va être trois en 1, un, un gel transparent. Par contre, euh, moi j'aime bien celui-là, parce que tout simplement quand par exemple je fais des franges ou quoi que ce soit, je suis pas obligée de les faire trop trop larges, parce que j'ai pas envie de faire des franges trop larges, donc j'aime bien utiliser ce gel de camouflage pour pouvoir en une seule étape finalement rallonger, camoufler et, euh, et faire ma construction. Ah, donc je mets bien le gel sur toute la surface, pour l'instant ça ne ressemble pas à grand chose, c'est normal. Alors surtout faites bien attention à l'hygiène de vos pinceaux, c'est très important, donc toujours bien les nettoyer après. Tout ça je vous l'explique euh, dans la formation professionnelle si jamais par la suite euh, voilà, le fait de faire vos ongles ça vous plaît, que vous avez envie de travailler de chez vous euh, à votre rythme, que vous avez envie de prendre des clientes quand ça vous arrange et puis à côté de profiter de vos enfants et de la vie. Ben C'est tout à fait possible. Tout ça, je vous explique euh, donc comment le faire dans la formation professionnelle. Mais avant ça, je vous offre également une formation d'initiation gratuite. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur les ongles, comment faire des belles franges, comment euh, poser euh, vraiment bien du gel sur ongles longs, euh, euh, faire euh, voilà plein de choses, les 10 clés du succès également. Enfin voilà, je vous apprends beaucoup beaucoup de choses dans cette formation gratuite. Euh, voilà, j'ai pas arrêté de vous rajouter du contenu dans cette formation donc si vous voulez la suivre euh, voilà, il suffit de cliquer euh, sous cette vidéo donc dans la barre d'infos et puis je vous donne le lien direct donc là comme vous pouvez le voir j'ai appliqué le produit j'ai essayé de faire déjà un petit bombé au niveau de mon, de mon gel là j'ai encore un petit creux que je rectifie ce qui est important c'est de mettre assez de matière sur les contours il ne faut surtout pas que les contours soient trop fins comme vous pouvez le voir là j'ai mis de la matière et c'est bien là je vais vite le catalyser avant que ça coule voilà mon ongle a catalysé 3 minutes je peux maintenant enlever donc, le chablon pour cela j'appuie légèrement sur les côtés et je viens le décoller alors pas besoin d'appuyer trop fort sinon vous allez le casser au milieu ensuite il y a un aspect un petit peu collant comme vous pouvez le voir ce qu'on appelle le film de dispersion donc là on va simplement l'enlever avec le cleaner donc je reprends mon cleaner, j'ai toujours encore le même coton, Donc c'est un carré de cellulose donc là mon ongle euh, voilà, il est vraiment pas très bombé pour l'instant il n'y a pas trop de matière comparé aux autres par contre je vais encore mettre la couleur, ma déco et ma finition par dessus euh, donc je vais le laisser comme ça si vraiment il n'y a pas assez de matière vous pouvez rajouter une deuxième couche en laissant bien sûr le film de dispersion hein. ça permettra de continuer à faire tenir donc, le gel qu'on va mettre par dessus alors je sais que ça fait beaucoup d'informations si euh, vous n'y connaissez rien mais voilà il faut quand même que je vous donne les informations utiles donc maintenant je vais venir limer les côtés donc là il faudra bien veiller à avoir la même forme au niveau de tous les doigts donc moi j'aime beaucoup la forme en amande après ce sera à vous de voir la forme que vous voulez donner à vos ongles si vous n'avez pas l'habitude de les faire, vous les ferez sans doute pas aussi longs et sans doute pas de cette forme-là. Moi, ça fait longtemps que je les fais, donc euh, voilà. J'aime bien faire quelque chose d'un peu différent de ce que je faisais dans le temps, c'est-à-dire assez court et carré. Alors là, visiblement, il est plus long. Que les autres donc prenez bien le temps de bien le limer en forme hein. c'est très très important qu'il ait une bonne belle forme donc prenez le temps de bien limer prenez aussi le temps euh, de, euh, de catalyser donc un doigt après l'autre n'essayez hein. pas de faire toute la main d'un coup à moins que vous mettez très très peu de gel ça va couler et donc du coup euh, voilà, ça sera pas très joli et en plus ça coulera dans les cuticules donc il y aura des décollements donc là comme vous pouvez le voir, je ne suis pas allée jusqu'à la cuticule, je laisse toujours un tout petit peu euh, donc de marge. Là je regarde au niveau de la longueur, de la forme, il me semble encore un tout petit peu plus long que les autres. Et j'ai l'impression, non en fait ça va. J'ai l'impression qu'il partait un petit peu de travers. Alors <rire> j'ai certains doigts qui partent un peu de travers. Donc forcément les ongles partent également un petit peu de travers. Voilà. Ça c'est ce qu'on appelle une petite barbe. Donc euh, c'est rien, hein. c'est juste un petit peu de gel. On l'enlève simplement. Voilà, donc là je pense que c'est pas mal au niveau de la forme. Encore une fois, je vais passer, euh, donc dès que j'ai un petit peu de poussière, je passe mon coton avec le cleaner. Et ce qu'on va faire, on va prendre un carré de cellulose et on va venir juste enlever donc, la brillance au niveau de l'ongle. Pensez à bien casser les coins de votre bloc pour éviter de, de vous couper. Donc là on casse les coins avec la lime en passant comme ça par dessus. Et après donc ça évite de se couper à ce niveau là. Donc je passe bien sur tout l'ongle pour... Alors pas pour enlever de la matière mais pour vraiment enlever le brillant. Puisque là où il y a du brillant ça ne tiendra pas. Donc c'est très très important. Je tenais à faire cette vidéo parce que j'ai vu un petit peu d'autres vidéos de ce genre faites par euh, des filles qui n'y connaissaient pas plus quelque chose que celle à qui elles s'adressent. Et je pense que c'est quand même important pour vous d'avoir des bonnes bases pour euh, pour pas faire n'importe quoi. Voilà, donc à présent ma euh, mon rallongement est fait donc ce que je peux faire immédiatement par dessus je peux mettre la couleur mais je pourrais également mettre une base et finition en semi-permanent moi j'aime bien utiliser le semi-permanent directement par dessus alors ça peut très bien être un gel de couleur aussi encore une fois je vous montre hein, c'est la marque Your Nails, la couleur donc là je vais mettre un, un bleu gris et par dessus je mettrai un gris pour avoir exactement cette couleur là Voilà, donc je pousse toujours ma couleur vers le haut sans toucher la cuticule et ensuite je redescends. Alors c'est pas comme un vernis, hein. là vous avez le temps de passer et repasser par dessus sans problème. Vous pouvez en rajouter, en enlever, il n'y a pas de souci, ça ne séchera jamais en dehors des UV. Enfin plutôt des LED en l'occurrence, puisque là c'est un, un semi-permanent qui sèche principalement sous les LED. Ça sèche sous UV aussi, mais c'est moins rapide. Donc je passe bien sur les côtés. Voilà. Et dès que ça me convient, et eh bien je vais le catalyser. Alors là, il y a besoin de moins catalyser. On peut le catalyser une minute, ça suffira. Voilà, mon gel a catalyser. Je vais maintenant appliquer le gris. Alors, appliquez toujours deux couches, de couleurs, même si, euh, si c'est la même couleur. Tout simplement pour que votre euh, votre couleur soit bien opaque. Qu'il n'y ait pas d'endroit où on voit encore l'ongle naturel. Alors là, c'est un gris légèrement transparent. C'est pour ça que le fait de mettre le bleu en dessous va permettre d'avoir un gris bleuté, euh, une couleur assez jolie. Enfin, du moins, c'est la couleur que je cherchais à faire. Je trouvais que le bleu était trop bleu et le gris était trop gris. Donc j'ai pensé faire comme ça. On pourrait très bien aussi mélanger les deux couleurs et les mettre dans, dans un pot de vernis à part. C'est possible aussi, d'ailleurs j'en vends. Si, euh, si vous voulez faire vos propres mélanges, c'est tout à fait possible. Ça permet des fois d'avoir vraiment des belles couleurs et puis de les personnaliser à 100%. Là j'ai des petites poussières qui volent un petit peu. Voilà. Alors j'ai appliqué une, euh, j'ai appliqué ma couche de gris. J'ai appliqué une deuxième couche et j'ai fait donc euh, ma déco avec euh, mon pinceau fin de nail art. Donc c'est un pinceau long et fin que vous retrouvez sur mon site donc 3W es-international.com Et maintenant, une fois que c'est fait, tout est bien catalysé, je vais pouvoir repasser, encore une fois, mon cleaner. Pourquoi je passe mon cleaner à ce moment-là Tout simplement pour éviter ce qui s'est passé là, c'est-à-dire que le noir se diffuse un petit peu quand je mets la finition. Et maintenant, je vais appliquer une finition en semi-permanent qui va être mat. Voilà, puisque je veux un effet plutôt mat je vais l'appliquer finalement encore une fois comme un vernis comme ben voilà c'est un vernis semi-permanent donc ça s'applique comme un vernis c'est très très simple donc pourquoi je vous montre aussi cette technique avec les semi permanents tout simplement puisque comme ça ça va vous permettre de faire quelque chose très très très facilement beaucoup plus facilement que finalement avec tous les produits en gel bien que ce soit du gel aussi hein, mais euh, voilà le la pose classique euh, 3 gels base construction finition euh, honnêtement c'est beaucoup plus facile en faisant comme ça qu'en faisant autrement donc je préfère vous montrer comme ça et euh, voilà là ce qui est important c'est de bien enlever toutes les petites poussières et de pas en mettre de trop sinon ça enlève un petit peu l'effet du noir donc je n'en mets pas trop, j'enlève le surplus. Mais par contre c'est important de bien border les ongles. Ça, ça va permettre au gel de bien tenir. Et voilà, on va pouvoir le catalyser. Alors si ça coule un petit peu sur les côtés, avant de catalyser, vous enlevez bien tout ce qui coule et ensuite on catalyse. Là, on peut catalyser environ euh, 60 secondes mais au bout de 30 secondes c'est déjà bon alors pendant que ça sèche je voulais juste vous parler aussi d'une du, formation que je viens de lancer donc c'est une formation euh, de maquillage alors j'ai une formation maquillage professionnel vous pouvez euh, voilà, en retirer un très très bon revenu. Je vous explique d'ailleurs dans une de mes vidéos comment gagner 1120 euros en 8 heures. Donc ça c'est vraiment, euh, on va dire, le minimum que vous pouvez gagner, mais vous pouvez gagner jusqu'à plus de 2000 euros euh, en 8 heures. Donc je vous explique tout ça dans une autre vidéo. Euh, et donc euh, du coup, euh, j'ai également fait la même formation, mais bien sûr en beaucoup plus light, pour les particulières. Donc si vous avez à Envie d'apprendre à vous maquiller euh, voilà je propose vraiment cette formation pour pas très cher c'est une formation euh, que vous pouvez payer en plus en, en plusieurs fois donc euh, vous le sentirez même pas passer pas du tout et là vous apprendrez vraiment à vous maquiller comme une professionnelle je vous donne tous les produits qu'il faut utiliser moi j'utilise que des produits pas chers du tout et que je trouve très très bien donc si vous utilisez des produits chers vous pourrez même faire des économies sur ça et, euh, et donc du coup voilà je, je vous explique vraiment tout, tout, tout, les pinceaux à voir, la forme du visage, la colorimétrie, enfin bah, je vous explique des choses euh, dont vous n'avez sans doute même pas conscience et, euh, et du coup voilà je vous explique aussi euh, les habits qu'il faudrait euh, mettre par rapport à... À la saisonnalité, donc à la saison dans le dans laquelle vous vous trouvez, euh, voilà plein, plein, plein de choses. Si vous voulez des informations, je vous les mets donc sous cette vidéo. Il suffit de faire dérouler la barre d'infos et euh, donc vous accédez. Euh, il suffit de cliquer sur informations sur les formations et vous y accédez. Donc voilà mon ongle qui est terminé. Alors il, il est un petit peu moins bombé, il remonte un petit peu plus que les autres, euh, mais finalement, voilà. Moi, ça me gêne pas trop, trop. Euh, J'aurais dû redescendre un tout petit peu le chablon puisque mes ongles naturellement poussent un petit peu crochus. Euh, mais quand je les refais tous en même temps, j'aime bien remonter un petit peu la pointe. Tout simplement euh, pour éviter justement cet effet un peu ongle, ongle crochu que j'aime pas trop. Donc vous voyez que c'est vraiment très très facile. Je suis simplement passée encore une fois avec mon cleaner à la fin enlever le film de dispersion, on pourrait rajouter un tout petit peu d'huile sur les contours pour bien nourrir et puis euh, bien sûr après aller se laver les mains euh, voilà, pour, euh, pour enlever si jamais voilà, vous avez mis un petit peu de gel ou de poussière ou quoi que ce soit autour, on enlève tout ça. Là mes ongles ont déjà deux semaines donc comme vous pouvez voir ils ont déjà bien poussé. Et, euh, et donc du coup cette, euh, cette euh, pose je la referai d'ici quelques temps euh, je, vous, euh, je vous montre également comment j'ai fait toute cette pose sur ma main gauche euh, dans une vidéo euh, très complète donc si vous voulez la voir, euh, comme ça je vous montre comment j'ai fait la déco euh, l'effet un petit peu pailleté, comment j'ai accroché les strass, tout ça si vous voulez en apprendre plus, regardez mes autres vidéos si vous voulez euh, commencer une, une initiation euh, pareil je vous l'ai dit euh, il suffit de dérouler la barre d'infos et vous trouverez toutes les informations et si jamais vous vous posez encore des questions, vous pouvez me les poser en commentaire, vous pouvez même m'appeler, il suffit de demander mon numéro et je vous le donnerai avec très grand plaisir vous pouvez m'appeler et on discutera de tout ça ensemble, voilà si vous avez un projet professionnel par la suite. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo, j'espère que vous avez aimé celle-là, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à la partager sur Facebook voilà, sur tout ce que vous voulez, ça me fera très très plaisir. À très vite pour de prochaines vidéos.